c'est un parcours ce parcours Par 4, 359 un... mètres. Par 4 de 359 mètres. Le trou mètres. est en face. Allez, voilà. Voilà, c'est bon. Tu fait ce que tu m'as dit, tu es resté droit en plus. Je n'aurais pas cru. Mais maintenant, ouais, ça commence. C'est que je fais du draw même. maintenant. Non, t'es pas. Elle est partie droite. Oui. Elle est restée droite. Je peux en faire. Non, elle est partie Allez droite. Christian. Elle est partie droite. Elle est restée droite. Ouais. Elle mais t'es plus à ton style, c'est. Exactement. Ah, J'avais anticipé un peu ton style, chef. Eh <rire> oui. À peu près. Le lit ce sera à droite. Ouais c'est resté à droite bah je comprends pas. Ce sera... Ah puis tu as pris un arbre. C'est pas grave elle est revenue devant. Ce sera dans les pâquerettes. Elle est revenue devant moi. Exactement. Allez Christian je te souhaite une Merci excellente beaucoup. partie. Bonne partie à toi. Et zouf en direct. D'après mon teint, Alors voilà. J'ai un plaisir à vous montrer ce décor. C'est un magnifique décor. Regardez moi ça. On est en... on se croirait en été splendide avec un soleil de dingue wow malheureusement j'ai un arbre ah, c'est bon arbre. Enfin, voilà du monde sur le green qui libère la place christian donc à sa balle qui a tapé un arbre Je démarre toujours à froid, c'est pas bon. Pour rouler. Ah ça, Il fait il toujours galérer. Les arbres, et, contre, au départ. Ah. Pour vous décrire un peu. Là-bas, on a le green. Et en fait, le drapeau, il est vraiment dans l'axe de l'arbre. On est au 135 mètres. Et en fait, moi, je vais prendre le risque, qu'il faudrait, c'est que je passe par-dessus l'arbre. Je vais prendre le risque, je vais mettre un fer 6, en espérant qu'elle monte quand même bien au-dessus de l'arbre, qu'elle aille en direction du green. Voilà, on va faire ça. Il faut... Allez, alors, on contrôle. Oui. Et ben, elle est passée dans l'arbre. Oh le bol. Elle va y aller. Elle roule, elle roule, elle, elle, roule, elle aller. roule, elle roule. Parfait. Elle va y aller. Parfait. Elle roule, elle roule. et bien, alors, les joies du golf, sont... Tout le temps pas comment mais combien. J'ai une balle qui a été un peu topée, qui est partie super droite, qui a traversé l'arbre, qui n'a pas touché de branche donc qui n'a pas été gênée. Voilà, qui a roulé jusqu'au green. Donc là, pour vous dire, 359 mètres. Je suis sur le green en régulation. Énorme, énorme énorme. <coughs> c'est garder un peu, pas grand-chose donc là il joue un deuxième coup un peu technique c'est pas simple les fallait sortir, et ça rien de ce que je veux mais ça va, ça finira Je place une belle balle en plus. Je vais vous prendre un autre point de vue pour l'ami Christian. Ouf, ouf, ouf, ouf, est ouf, la froid, hein. Elle est sur le green, elle est reste petite balle là. Ok. Ah. <rire> Faut je cal tout. Alors bon, c'est quand même être sympa. Moi, je suis arrivé avec le temps nécessaire le practice et je remercie Xavier du Golf d'Apremont de m'avoir laissé le temps. Alors que Christian est arrivé un tout petit peu limite et n'a pas eu le temps, lui, de s'échauffer. Tu vas nous faire un joli putt. Je vais me mettre là. Ah Tu pas touché du tout le green C'est pas oui. mal, hein Je peux bien capter la pointe. Oui, oui, merci. Pour quelqu'un qui n'a pas touché faut le mais green. Mais il faut que je me la donne parce que là. Vas-y. De loin, vas-y à toi que je fasse ouais. une pause. <rire> ah, non, douteuse. ah, ah je t'ai rien dit parce que le birdie était, mais j'ai cru que j'allais commencer la partie par un birdie. Ah, il fallait ah l'attaquer, la, la, la, la. Eh oui, tu étais en montée donc tu attaques forcément. Bah écoute, je suis fier, je commence par un part. Ça, enfin, moi j'ai une double pente, oh la vache, suis pas gagné. Eh oui! Ah oh là, là là là là! Il n'est jamais tombé. Il n'est jamais tombé. Bon. Et eh ben voilà. 7? Super. Bon. 4. Eh oui, moi j'enchaîne sur un parc Christian morf un tout petit peu, mais il ne s'est pas échauffé, rien. Et... Mais à l'habitude! Et voilà. Et, on... et tu le sais, ça a été dit à, la... à Rebet: t'aimes pas le trou ouais. numéro 1. Il faut savoir qu'après démerde toujours très bien allez c'était le trou numéro 1 du golf d'après c'est un plaisir vous aimez cette chaîne un grand pouce et puis là je vous emmène allez je vous emmène sur le 2 je vais vous faire le 2 et puis je vais vous faire les trous signatures après il paraît qu'il faut faire le 13 et le 14 donc je vous les montre aux personnes allez à tout de suite on se retrouve pour la playlist d'après